Yo les potos, j'espère que vous avez tous la forme, moi ça va impeccable. Donc aujourd'hui, avant la début d'année 2023, le dernier motovlog parler d'un modèle de moto, ça sera celui-là, ça sera de moto chinoise. <rire> Décidément, je vais finir par terminer en moto, en moto chinoise, moi, chinoise. faut en parler. C'est la Vogue 525 ACX, euh, qui va sortir voilà, sous peu. C'est un espèce de mix entre un scrambler et un roster. Euh, je dirais oh, plus un roster, enfin bref. Ils appellent ça scrambler, mais euh, ouais, on va dire une inspiration scrambler, c'est pas vraiment un scrambler. Donc voilà, c'est une moto chinoise, hein, comme toujours, hein, Vogue. On va dire que c'est euh, beaucoup mieux que Mash, que hein, la marque Mash de chinoise qui est une catastrophe ambulante. Et euh, <coughs> ouais, on va dire c'est à peu près euh, pareil que Benelli. Quoi. Benelli qui est une marque chinoise aussi hein, qui a racheté une marque italienne hein, qui coulait littéralement. Et ils ont ils ont fait une des motos, donc voilà, c'est des motos Benelli. Bon, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux, hein. je veux dire, c'est des motos bicylindres, 500 cm3, euh, le refroidissement liquide, hein, forcément. C'est pas mal, c'est pas non plus la folie. c'est une Disons que dizaines, elle est belle. Mais après, comme toujours dans les motos chinoises, on sait jamais, comment on dit, sur quel pied sur quel pied danser. Et moi quand je vous dis, moi les trucs chinois, c'est tant que c'est neuf, c'est bien. Et dès que ça commence à tu t'as que des enverdes. Ça me suffit rien que le dernier truc que j'ai pris à Honda, ce que j'ai acheté chez eux, c'était le capot de sel de ma CB650R. J'ai eu le malheur, quand j'ai enjambé euh, ma moto, de mettre un petit peu, un coup de... de pas de botte, mais vraiment, j'ai frotté le, le, le pied, comme on dit sur le capot, mais frotté léger. Hein. Il y a la peinture qui est partie. Euh, quand tu vois des choses comme ça, tu te dis, voilà, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec le capot de sel que j'ai remis. Euh, j'ai fait le tuto sur, euh, pour remettre la garniture de capot Honda, qui, qui, voilà, tu sens la peinture, c'est de la qualité et tout donc voilà, c'est toujours pareil, moi j'en ai eu des motos chinoises enfin, parce que qui m'accusent, qui me dit, ouais, t'as jamais eu de moto chinoise, tu sais pas de quoi tu parles mais, mais, mais justement, si, j'en ai eu c'est ça le truc c'est que j'en ai eu et je sais de quoi je parle en connaissance de cause et, euh, et quand t'as des motos, ou quand tu roules t'as des triers de frein qui se détachent et qui traînent par terre euh, quand tu, tu perds des, des boulons euh, carrément, euh, ou alors par exemple quand t'as la suspension, tu fais un petit saut avec, t'as la suspension qui explose Hein, littéralement, hein, le, la valve elle pète t as, t as, t as le gaz qui sort et la, la suspension elle est foutue, quand tu vois des conneries comme ça tu te dis voilà quoi bon, et pourtant j'ai pas acheté une marque de merde, hein. c'est des marques YCF donc c'était des dirt c'est le haut de gamme chez les dirt, hein. c est, c est, mais c'est des voilà, c'est assemblé en Chine non c'est assemblé en France pourtant, c'est assemblé en France mais c'est que du matos chinois, donc ça, ça, ça, ça, vaut, ça vaut rien pas mal ce chemin pas mal, pas mal aussi à vérifier quand j'aurai ma CRF 300L, en même temps que je parle, là, je prospecte, je prospecte les terrains, pour voir les, les, les futurs terrains d'enduro, c'est ce que je fais moi, après, je fais des points géolocalisation avec mon GPS, comme ça, je reviens, moi, je, je fais comme ça, je prospecte d'abord sur la route, et dès que je vois des entrées de terrain, des entrées de chemin, après qu'à CRF 300L, pour faire de l'enduro, ça me permet d'y aller, donc voilà, bref, donc, c'est ça le truc, c'est que, oui, à, à, à voir comme ça, elle est bien, elle est belle, Certains certainement me dire, ouais, mais les moins chers et tout ça, oui, mais dès que tu baisses le prix, forcément tu as la qualité qui est moindre. C'est obligé, c'est obligé, c'est comme ça. C'est comme Honda, on dit toujours Honda, euh, c'est relativement cher. C'est vrai que c'est relativement cher hein. quand tu vois que avec une pièce de garniture de capot ça vaut 70 euros. Faut pas prendre des gens pour des cons, mais... mais en même temps, c'est de la qualité. Regardez, là, ça fait combien J'ai 12 000 km au compteur, euh, j'ai jamais eu la moindre merde avec. Elle démarre au quart de tour aussi bien l'été que l'hiver, elle chauffe pas, elle bouffe pas une seule goutte d'huile. Euh, j'ai pas la boîte qui craque, pas, je perds pas de poulons, je, je resserre pratiquement jamais rien, moi je vérifie de temps en temps comme ça une fois tous les mille km pour vérifier à peu près, mais il n'y a jamais rien qui se dessert. Euh, moi quand j'ai eu des motos chinoises, en permanence, t'es en permanence dessus. Autre chose, le jeu au soupape, le jeu soupape chez moi, ils ont annoncé tous les 30 000 kilomètres km en gauche entier. Tous les 30 mille km. Euh, en vérité, il y en a un qui est à la mienne, il a, il a, tu peux la faire à 50 mille. tellement que le jeu au soupape, en vérité, il tient. Chez les motos chinoises, t'as pas intérêt à les faire tous les tous les tous les 15000 qu'il faut le faire, tous les 15 000 kilomètres, t'as intérêt à le faire. T'as intérêt vraiment, vraiment à le faire. Parce que là, c'est pas mal. Alors ça, ça se dérègle. T'as le moteur, il tourne très mal. Et après, as le, tu peux même plier des, des, on dit, des soupapes. Hein. Donc euh, non. Là, c'est pas. Mal, là, il y a une chaîne, dommage. Euh, le problème avec les motos chinoises, c'est que c'est vrai qu'en achat, il te semble de faire, de, de, de faire une, une bonne affaire, tu te dis ouais, c'est 1000 euros moins cher. Mais attention, il y a un piège, il y a un gros piège avec ces motos-là. C'est qu'en vérité, quand tu vas faire les vidanges, ou les révisions, je parle les révisions en général, c'est très, très rapproché. Et d'un Et de deux, en vérité, les prix sont chers. Parce qu'il y a énormément de choses à contrôler. Et vraiment des choses importantes à faire. Va pouvoir d'ouvrir le moteur assez régulièrement pour vérifier le jeu sous pas. C'est comme Royal Enfield. Beaucoup sont là à dire Waouh, Royal Enfield, c'est une moto de fou, c'est excellent et tout. Oui, mais le jeu au soupape, il doit être fait tous les 10 000 km. Ou au moins une vérification. Mais quand ils disent vérification, t'entends bien la faire, la vérification. Parce que ça se dessert vra vraiment, vraiment. Moi, je me rappelle quand j'avais Madeur, c'était un 150cc. Euh, c'est un cross. Hein. C'est pareil, hein, c'est le même moteur, certains m'ont dit, ouais, c'est pas le même moteur, c'est le même moteur, c'est toujours de la mécanique. Hein. Et je me rappelle, tous les 10 000 km, je devais faire le jeu au soupapes. il se déréglait tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais beau resserrer, j'avais beau faire ce que je voulais, il se desserrait tout le temps. Donc, euh, Alors, si tu commences, si tu sais, disons, voilà, si c'est des motos que si tu sais faire la mécanique toi-même, toute la mécanique, ça va. C'est pas un moteur, je pense pas, qui va te lâcher plus qu'un autre. Même si au niveau des alliages métaux, tu t'apercevras que c'est pas non plus la folie. Euh, le voyant que vous voyez allumé c'est parce que c'est mon c'est l'anti-patinage, hein. quand je, je, je, je rétrograde, j'arrête pas d'accrocher le levier pour le déconnecter, Donc pff, voilà, pas parce que... mais c'est pas un problème. Hein. Euh, le mec il est en train de parler et d'un coup il y a un problème sur sa moto <rire> alors qu'il est en train de vanter en bas. <rire> non, mais je veux dire. Et euh, voilà le problème c'est que si tu sais le faire toi-même ça va, si tu sais pas le faire toi-même, c'est dans la merde. Moi je savais que moi sur les sur les motocross, je sais tout faire moi-même, Je je soupape et tout, je sais où faire les moteurs, je sais les démonter, tout ça. Donc moi je m'en foutais. Mais quand tu commences à ne pas savoir le savoir faire toi-même, c'est la merde. Et même les alliages, je disais, les alliages, quand tu fais une vidange sur une Honda, t'as très peu de, de, de, de limaille de fer qui tombe. Très peu. Et les alliages sont très bien faits, les ajustements. Va faire une vidange avec une avec une chinoise. Moi je les ai faits, hein, je les sais, je... la mienne à chinois, je l'ai gardée 3 ans et Avant que je la revende, et quand, quand, quand tu fais la vidange avec une chinoise, c'est de, de la purée de métal qui coule carrément. Donc, les alliages, c'est de la merde, les, les ajustements sont mal faits. Donc, voilà, ça frotte trop. Ça frotte. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, ce sans des motos, oui, qui peut te paraître à faire un, un bon achat et un bon investissement. Mais en vérité, euh, tu t'apercevras que tu es tout le temps fourré hein, en train de faire des révisions, parce que c'est tous les 10 000 km chez eux, les révisions, moi chez moi c'est 12 000 km, mais, mais t'as rien à faire, hein, mais ça prend une petite distance, alors que chez eux t'as des contrôles à faire, les jeux ou pas et tout, et arrête tes conneries, hein, tu t'en sors plus, hein. et ça coûte une blinde, ça moi je sais qu'il y avait un, tic avec un, un abonné de ma chaîne, il a acheté une moto chinoise, il m'a dit putain, tu avais raison, il a fait a dit, j'ai acheté une moto chinoise, il a dit, j'étais tout le temps en train de contrôler le ou pas. et ça coûte une blague, parce que dans les concessions, ils sont battent les couilles, ils vont te facturer ça 400 euros. Donc voilà, c'est à chaque fois que tu dois te faire payer ça 400 euros, à chaque fois pour aller faire contrôler cette chiotte, donc méfiez-vous, vous croyez faire des... Si vous croyez faire des affaires en achetant des motos chinoises, vous vous trompez. Oui, à l'achat, ça va coûter moins cher, mais après, en révision, en entretien, en... En vérification, c'est comme les motos italiennes, c'est comme les Dugatti. Dugatti, ça doit être contrôlé, mais vraiment de manière précise. Si pas malheureusement tu ne contrôles pas de manière précise ta moto, t'as que des emmerdes en cascade hein, qui arrivent. Donc oui, c'est des moteurs qui, qui, qui sont certes qui vont pas trop t'emmerder, tant qu'ils sont super bien contrôlés. Donc si tu sais le faire toi-même, aucun problème. Je ne pense pas que le moteur chinois te laissera tomber autant que... Par Rapport à un je pense que je, moi je ne pense pas. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème de moteur chez moi, pas de problème. Par contre, si tu ne sais pas les contrôler toi-même, que tu dois tout le temps être en révision chez les concessionnaires. Putain, tu tenteras d'avoir le, le, le, le portefeuille bien garni. Donc voilà, c'est mon point de vue. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite bonne continuation, les potos. Ciao, ciao.